Bonjour les amis, dans cette vidéo je voudrais vous parler de la chance du débutant en trading. Qu'est-ce que c'est exactement que la chance du débutant Eh bien il y a des personnes qui se lancent en trading et qui ont de très bons résultats même sans avoir euh, suivi de formation. Alors vous allez me dire euh, je suis tenté de faire la même chose, je vais me lancer et j'aurai euh, peut-être euh, des bons résultats. Oui mais le problème c'est que ça ne dure jamais, il se peut que vous vous mettiez à trader simplement parce que vous êtes dans une configuration du marché qui peut durer euh, un certain temps et que vous tradez dans le sens du marché et que ça vous réussisse. Donc vous allez penser que le trading est très facile et qu'on peut gagner de cette manière-là euh, beaucoup d'argent. Et c'est vrai, j'ai connu une personne donc qui a gagné euh, beaucoup d'argent de cette manière-là, il s'était positionné euh, sur l'euro dollar lorsqu'il a, lorsqu a chuté assez longtemps et il a gagné pas mal d'argent, il a même euh, pu gagner euh, tant d'argent qu'il a acheté euh, deux appartements à ses filles. Le problème c'est que ça n'a pas duré, à un moment donné l'euro le, dollar euh, s'est bloqué et il a commencé à, à jouer à la hausse, à la baisse de manière assez chaotique et comme cette personne n'avait aucune formation, aucune méthode réelle eh bien il a commencé à perdre, à perdre, à perdre et à perdre beaucoup d'argent. Et le problème c'est qu'en plus des personnes copiaient les traits de, de, de cette personne et ces personnes ont également perdu énormément d'argent parce qu'ils n'y connaissaient rien en trading et c'était sur un site où on peut copier les traits de, de, de traders. Mais si vous faites ça et que vous n'y connaissez rien, eh bien vous risquez un jour ou l'autre d'avoir de très mauvaises expériences et de perdre de l'argent. Donc ne vous lancez en trading que si vous acceptez de passer d'abord par une ou plusieurs formations sinon c'est immanquable, vous allez perdre de l'argent en trading. Donc la chance du débutant ça existe, vous pouvez très bien essayer et voir que vous avez des bons résultats mais c'est un piège extrêmement dangereux, c'est comme si vous essayiez de piloter un avion et que par chance euh, tout se passe bien mais un jour ou l'autre vous allez vous cracher, c'est certain. Donc on ne peut pas se lancer sur les marchés euh, en comptant uniquement euh, sur la chance, c'est quelque chose qui ne dure jamais, c'est comme au casino vous pouvez euh, arriver à avoir des, des, des très bons résultats et bien sûr l'illusion que c'est facile et que vous allez gagner et, et vivre ainsi de vos revenus au casino mais euh, la réalité est bien différente donc en trading non plus, vous ne pouvez pas vous lancer en trading, en bourse, euh, sans formation. Il arrive que des personnes me disent quand je dis que, que je suis trader, que je travaille en bourse, « Oh, c'est dangereux la bourse !» Oui, c'est dangereux parce qu'ils connaissent probablement des gens qui se sont lancés en trading, en bourse, sans aucune formation et qui ont perdu beaucoup d'argent. Il y a des milliers de personnes qui suivent le même chemin qui se lancent en bourse sans formation et qui bien sûr perdent beaucoup d'argent. On ne peut pas se permettre euh, dans, dans ce genre d'activité euh, d'être un amateur. Il faut être professionnel et si vous voulez être professionnel et gagner réellement de l'argent en bourse et vous pouvez probablement gagner plus que n'importe quel métier que vous feriez, eh bien il faut faire cela professionnellement en se formant. Et la chance, elle intervient de temps en temps Parfois on va se positionner sur des marchés, on va avoir la chance que le marché augmente énormément pendant une certaine période et qu'on fait une série de trades gagnants mais ce qu'il faut surtout c'est pouvoir réagir de la manière idéale dans n'importe quelle situation. C'est pour ça qu'à mon avis une formation au scalping est celle qui vous apportera les meilleurs outils pour arriver à contrecarrer un marché chaotique. Ou un marché inattendu. L'avantage c'est qu'en scalping vous vous exposez très peu de temps sur les marchés, or vous pouvez regarder n'importe quel graphique vous voyez que très souvent euh, le marché monte puis il baisse, il remonte, il y a des journées qui sont totalement chaotiques. Donc si vous utilisez une méthode que vous maîtrisez bien eh bien vous ne devrez pas avoir peur de ce genre de, ce genre de situation. Donc un bon trader ne doit jamais avoir peur des marchés, il y a des moments où les marchés sont plus volatiles, où il y a de très bonnes opportunités et tout ça on peut l'apprendre lorsqu'on suit des formations au trading. Donc c'est ce que je vous encourage à faire, que ce soit mes formations ou d'autres formations, mais suivez des formations, vous allez gagner d'abord énormément de temps, parce que si vous cherchez par vous-même la bonne méthode vous pouvez perdre 10 ans, 20 ans sans jamais arriver à des bons résultats alors que si, si vous suivez des formations eh bien vous allez gagner peut-être après quelques mois seulement ou même quelques semaines si vous suivez une bonne formation et le scalping est le marché idéal, la méthode idéale pour arriver à des bons résultats dans les meilleurs délais. Donc moi ce que je vous conseille c'est de suivre des formations au scalping vous avez ma formation scalping, vous avez également d'autres formations. Moi je sais, j'ai suivi pas mal de formations, j'ai pris ce qu'il y avait de meilleur dans les formations que j'ai trouvées et vous retrouverez tout ça dans mes formations qui vous permettront de gagner rapidement de l'argent. Donc suivez une formation, suivez des cours, apprenez à trader et là vous pourrez dire que vous êtes meilleur que la chance et que vous n'avez pas besoin de la chance pour gagner en trading. Voilà j'espère que vous avez aimé cette vidéo, si vous cherchez une formation au trading et eh bien vous avez mes formations au scalping, euh, vous avez un lien ici au-dessus et vous en avez également ici en dessous de la vidéo. Ce sont des formations qui vous donneront les outils même si vous êtes débutant pour arriver à de bons résultats très rapidement. Ça fait 10 ans que je fais du trading, je peux vous dire que je connais à peu près tout ce qui existe en matière de formation et je pense que vous ne serez pas déçus avec ma formation. Maintenant vous pouvez suivre d'autres formations aussi, vous verrez, vous pourrez comparer, euh, j'ai des étudiants qui ont suivi d'autres formations, qui ont suivi la, la mienne et qui me donnent des, des commentaires, donc je n'ai pas du tout à rougir euh, de mes formations et des résultats qu'ont mes étudiants. Voilà, j'espère que vous aurez la sagesse de suivre mes conseils et de suivre des formations avant de vous lancer en trading. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube eh bien c'est l'occasion. Abonnez-vous ici en dessous, cliquez sur la petite cloche si vous souhaitez recevoir un avis lorsque je publie une nouvelle vidéo et ainsi tenez-moi au courant de votre évolution en trading et je pense que vous arriverez à de très bons résultats en trading si réellement vous vous formez. Voilà je vous dis à très bientôt, likez cette vidéo si vous l'aimez et partagez-la, ça me fera plaisir et je vous retrouve dans une de mes prochaines vidéos.